Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien malgré le confinement. Je suis chez moi, dehors, j'ai la chance d'avoir un petit jardin et on va réaliser le PQ Challenge Ouais, j'ai bien dit PQ, le truc qui vaut plus cher que mon vélo en ce moment, que les gens s'arrachent. Ouais j'ai réussi à en avoir Donc on va faire quelques petits défis Pour s'occuper pendant cette période un petit peu compliquée Quelques défis avec le PQ version vélo En ce moment ça buzz avec des jongles Par exemple 10 jongles Je sais même pas si je sais les faire d'ailleurs J'essayerai tiens Mais nous on va le faire avec le vélo Plein de petits tutos En ce moment sur mon Insta je partage Trois les vols déjà je vous ai déjà montré Mais là je vais en faire plein C'est à vous de les réaliser à la fin de la vidéo Et puis bien sûr tout ce que je réalise là On va le faire tranquille Le but c'est pas de se blesser De pas encombrer les hôpitaux Tout ça donc vraiment si vous le sentez pas Je tiens à Là c'est le petit moment Restez surtout à la maison pour faire ce tuto Et faites attention Là je vais mettre un casque Je vais me protéger Je vais faire attention C'est des trucs que je maîtrise Si vous pensez que c'est dangereux Ne l'essayez surtout pas Alors j'ai récupéré tous les trucs de mon jardin, tout ce qui traînait pour pouvoir faire cette vidéo. Donc là, je vais vous montrer, regardez. Bon, j'ai mon enduro, j'ai pris aussi le street trial pour pouvoir faire des petites variantes du défi. J'ai trouvé une palette, je pense que ça va me servir. Il y a une brouette, mais ça je suis pas sûr. Il y a un ballon de foot, il y a la poney j'ai pris un pneu, peut-être qu'on va pouvoir faire un truc à, genre euh, comme une cible avec du foot et j'ai aussi du WD-40. Je vais vous offrir un kit complet, ça sera un jeu concours sur mon Instagram pour gagner un kit complet avec du lubrifiant, du nettoyant vélo. Je crois qu'ils vont rajouter même un sac de sport. Enfin plein de trucs Bon vas-y Les 10 Est-ce que je suis déjà capable de faire 10 jongles Avec un PQ en mode footballeur Ça ça va être le plus dur défi pour moi Ok Yes ça commence bien 1, 2 3, oh, 4, 4, allez plus que 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Je pensais pas y arriver honnêtement J'ai déjà défoncé le PQ Maintenant on passe aux choses sérieuses Le PQ challenge en mode vélo Let's go D'ailleurs dans ce carton là Il y a un truc qui est juste énorme Regardez ça, ça pèse 270 kg Le livreur il m'a appelé il m'a dit Ok j'ai un carton pour vous comment on fait Bah ben, je lui ai dit pose le devant chez moi Je pourrais pas le bouger en ce moment Donc laisse le là Je ne sais pas si vous avez déjà deviné ce que c'est je vous laisse marquer dans les commentaires si vous avez déjà imaginé Je vous fais un petit zoom juste sur la marque Je pense que les connaisseurs pourront trouver C'est à l'envers en plus Je suis pas sympa avec vous Du coup le premier défi je vais le faire avec l'enduro Comme ça tout le monde pourra le faire avec son VTT, son BMX Le but c'est que les exos ils vont monter crescendo de plus en plus dur Donc là on va essayer le PQ challenge que vous avez proposé sur Instagram C'est à dire des déplacements de la roue avant J'aurais besoin de 4 PQ Et le but c'est de faire un déplacement, faire tomber un PQ Je vous montre ça maintenant Ça va toi Coucou ah. 3 4 ok et le but ça va être d'arriver là faire un déplacement faire tomber le premier faire tomber le deuxième faire tomber le troisième etc ok let's go pour le premier défi premier essai maintenant qu'on est chaud avec les déplacements de la roue avant on va faire pareil mais avec la roue arrière et ça pour l'avoir déjà essayé ça va être très chaud de le réaliser du premier coup on va voir si j'y arrive avec un peu d'entraînement maintenant le perfecto c'est faire un déplacement un shoot parti nope. raté du premier coup j'ai touché les deux derniers il manquait pas grand chose le deuxième essai Non. Là j'étais parfait, j'ai essayé de prendre le temps et tout J'ai accroché les deux derniers Faut être super vigilant sur les derniers puisque vu qu'on a des grosses roues Souvent ça balaye tout Bon je pense qu'on est pas très loin là, je vais y arriver Ah merde. Voilà Bon, là je viens de valider, c'est pas le perfecto C'est pas celui que je voulais faire Vous avez vu j'ai fait des rebonds dans le vide Je vais essayer de le refaire une dernière fois mais vraiment perfecto Là je commence à comprendre un peu le mouvement Faut bien servir des suspensions, c'est pas facile Je pense que j'aurais pris le trial, ça aurait été beaucoup plus simple C'est pas grave, le but c'est d'y arriver Nouvel essai no. C'est pas le perfecto Allez j'arrive sans déplacement Allez on y retourne encore, ça va passer Après, je yes. wow. Voilà qui est fait. Ça, boum boum, tous par terre. C'est grâce à qui C'est grâce à Baba. Il faut que Baba, oui, tire la langue. Oui. J'ai des supporters pour mon défi. Allez, on va passer à un nouveau défi. C'est parti. Vraiment chaud ce défi, j'ai hâte de voir ça, partagez-le sur Instagram, identifiez-moi Honnêtement, je ne l'ai pas réussi du premier coup, vous avez vu Ça a été très chaud, je pense qu'avec le trial ou un VTT rigide, ça sera plus simple Bon, nouveau défi, on va passer à un truc en wheeling pour commencer Ça va être le slalom, tac, tac, droite, gauche Un bon exo pour travailler sa maniabilité en wheeling Je pars du fond là-bas au pot de fleurs et le but c'est d'enchaîner les quatre comme ça Si je suis chaud, j'essaierai un retour et repartir dans l'autre sens Pour l'instant, je fais l'aller, on voit ça, c'est parti facile La même mais sans les vieux déplacements que j'ai fait en roue arrière Là j'utilise trop mes bases de trialiste Je peux vraiment le faire en vrai vrai wheeling Voilà ça que je voulais Bon je vous avais parlé du retour on va essayer Le virage je le maîtrise pas trop donc on va voir si j'arrive à faire un vrai virage sans sauter en mode réaliste. Je vais faire l'aller-retour déjà on verra Bon là, je triche Je fais le trialiste pour le premier essai. Avec des rebonds c'est validé Alors vraiment en mode bike life là ça va être compliqué En pédalant on est dans du gravier. J'ai un peu peur que ça zip. Je pense qu'il y en a qui vont réussir Mais bon pour moi c'est pas mon point fort donc je vais essayer ah. Bon ce défi là je le laisse à la communauté bike life vous essayez ce défi, je veux vous voir. 4 rouleaux de PQ, allez, retour. Là vous voyez, c'est pas très large, hein. j'ai 4 mètres de large, donc le virage je peux pas le prendre très très très large. Donc euh, ça qui est chaud. Ça m'a donné une autre idée, vous m'avez l'avez partagé, il y en a déjà qui l'ont fait. C'était le même défi, juste l'aller, mais en manual. manual ça veut dire sur la roue arrière mais sans pédaler, juste avec l'élan. Donc je vais essayer de le faire. Il n'y a pas beaucoup d'élan, la porte est fermée là-bas. Peut-être en partant des escaliers, ça me donne un peu d'élan, je sais pas, je vais voir comment je fais pour prendre l'élan. Et j'essaye les 4. Après, faut pas que je m'emballe parce qu'il y a la caméra ici, donc euh, je risque de vous rentrer dedans. Allez, on essaye le manual. Uh, défi manuel, bonne idée Eva eh ben, elle prend le biberon, t'as eu 7 mois hier Eh oui mmh. Il y a Mia aussi le chat Elle a mis Regardez Mia eh Est-ce oui. que t'as un nouveau défi à nous proposer Enfin à me proposer mais ce sera la communauté qui va devoir essayer Tu veux que je fasse quoi Tu mets euh, les deux rouleaux de PQ dans les oreilles du poney Et j'essaie de et les tu éclater mets, essaies des... Comme sur des mon larves. tiktok que j'ai fait C'est ouais. ça que je vais prendre le street trial et je vais faire un food jam whip Pour les enlever, je vais essayer Je change de vélo, je prends le street trial le jawim c'est ça. Ça, hop, et je replaque. Et pendant la rotation de la roue arrière, il va falloir que je touche le PQ et l'éjecte. Allez. être là. Je mets ça. Je pense que là on serait pas mal. Oh il y avait de l'idée. J'ai un peu tout envoyé en l'air mais on n'était pas loin. Ah wow. Yes. Wow. Yes. Yes. Perfect tu l'as. Yes yeah. ah. Il était parfait T'en fous Bon, je la compote. Alors là je suis parti sur un défi complètement fou de trial, le but ça va être de shooter le rouleau qui est juste ici et l'envoyer dans le pneu qui est juste là, en mode football trick shot. Je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra, je sais pas si ça, si vous allez voir le PQ partit, mais je teste. Mia tu vas tout faire tomber. Ah bah. Hop, oh, oh, hop, oh, oh. Faut l'arriver plus vite je crois. Ah, bon bah je sais pas si la roue arrière c'est la bonne solution. Peut-être qu'avec la roue avant ce sera plus simple. Je j'arrive là. Un déplacement pour prendre l'élan et bam ah Oh Pas loin, là il y a quelque chose. Oh là là Proche Ça va c'est la bonne. Oh il était magnifique celui-là, je croyais pas que c'était possible Là franchement si vous avez kiffé, Max de pouces bleus les gars Yes oh la prière a vous d'essayer franchement magnifique vous avez le droit de le faire avec une catapulte avec ce que vous voulez le but vous prenez une cible un panier de basket un pneu ce que vous voulez et le faire rentrer dedans oh, je suis trop content bon là on commence à être dans un sale état de pq là ça commence à partir un petit peu en vrac c'est plus très solide Ce que j'ai envie de faire maintenant c'est un petit défi où j'arriverai à le dérouler je me suis dit j'ai les deux sprays de wd40 que vous allez pouvoir gagner et j'ai celui-là qui est flexible du coup je vais essayer de le mettre dedans mettre l'autre comme ça et je vais essayer avec la roue avant ou la roue arrière de le dérouler c'est que la roue avant déjà je pense c'est le plus facile normalement je fais ça et... Ok, il y a moyen. On a l'idée là, dérouler tout ça. Le but c'est d'arriver donc en magnole, on se sur la roue arrière, de faire tourner le plus vite possible votre roue avant, et juste en frôlant légèrement en fait, ça va, ça va le dérouler. Allez, ça repart. Yes J'aurais quand même réussi à dérouler tout ça en un essai A vous de faire mieux, ce sera le défi Pendant que je le renroule, je propose le nouveau défi Ça va être exactement le même Sauf qu'il va falloir le dérouler avec la roue arrière En gros, je vais arriver en stoppie Pédaler très fort dans le vide Et essayer de frôler le, le PQ pour que ça le déroule de la même manière Allez, essaye ça, c'est parti Je suis sûr que ça peut marcher Je vais bien caler les bouteilles Comme ça J'arrive là Ouais Pareil, j'ai peur que les bouteilles elles tombent C'est pas grave, on essaye ah, ça va être chaud. Non en vrai c'était trop chaud Le, le truc c'est que ça tient pas en fait les bouteilles Il faudrait que je me fasse un petit système genre vraiment fixe dans le sol ça a pas marché tant pis Essayez chez vous proposer des nouvelles inventions pour euh, faire ce défi Le déroulé de papier toilette Challenge pour être sympa Bon en tout cas voilà c'est pas un placement produit pour WD40 C'est juste un partenariat à l'année C'est officiel maintenant ils me sponsorisent cette année Et ça fait vraiment plaisir parce qu'ils m'ont appelé ce matin pour me dire écoute Aurélien c'est la crise là c'est la merde pour tout le monde on va prendre une claque mais on veut vraiment te soutenir cette année ça va pas changer il y aura une vidéo officielle qui sortira pour WD40 je vous ferez gagner un voyage en Australie là j'ai teasé une grosse vidéo mais en tout cas pour l'instant c'est juste un pq challenge ordinaire donc déjà si ça vous plaît franchement mettez un gros pouce bleu et surtout je compte sur vous si vous voulez un épisode 2 marquez dans les commentaires des propositions de défis à réaliser par exemple on a encore plein de trucs à faire un bunny up enfin voilà bref c'est à vous de me dire marquez dans les commentaires vous plaît. Si vous voulez un épisode 2, on a encore un peu de temps, on est confiné, On passe un nouveau challenge et c'est parti. C'est un défi à la con, mais vous allez devoir faire le tour de votre jardin avec un rouleau de papier toilette sur la tête. Et vous voyez, c'est déjà chaud de tenir, donc est-ce que j'arriverai à faire le tour de la cour J'essaye, c'est parti. Alors, je me positionne. Je vais essayer de trouver un endroit à peu près stable, voilà là. Ça a l'air de pas trop bouger. C'est parti oh, cool. oh oui Allez jusqu'au bout <rire> Je pensais pas y arriver Ah va il est tombé, c'est à la fin, c'est bon, c'est validé. Et.. Coupez Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille Surtout, ces défis là, soyez en toute sécurité Portez un casque, des protections Si vous le sentez pas, ne le faites pas Et puis on se rejoint sur Instagram pour le petit jeu concours des produits WD40 C'est l'heure du bain Eva maintenant Allez, on va prendre le bain Tu cliques sur la tête d'Eva, comme ça Tu t'abonnes, un abonnement Une compote pour Eva Oui. Allez, prenez soin de vous, ciao